Bonjour, voici une introduction à la recherche avancée sur PubMed. Mon nom est Nathalie et je suis en compagnie de Frédéric. Bonjour, en effet, je me demande comment améliorer ma stratégie de recherche. J'ai vraiment beaucoup de résultats non pertinents. Nous allons voir ensemble la recherche par descripteur dans PubMed. Tu pourras ensuite appliquer cette méthode à plusieurs autres bases de données en sciences de la santé, comme Embase, Sinal et PsycINFO. Commençons par quelques définitions. Un mot-clé est un mot ou un groupe de mots qui caractérise le contenu d'un texte. On utilise le langage naturel ou vocabulaire libre pour préciser nos sujets dans la boîte de recherche. Un peu comme on le fait tous les jours en cherchant dans Google. Tout à fait. Le moteur de recherche va repérer les occurrences des mots-clés dans tous les champs de la base de données, notamment dans le titre et le résumé. On les voit ici surlignés en jaune. En comparaison, un descripteur est un terme unique qui a été choisi pour représenter un concept dans une base de données. Dans Medline et PubMed, ce sont les MESH ou Medical Subject Headings. Pour décrire les thèmes abordés dans les articles, les experts utilisent un langage normalisé ou vocabulaire contrôlé. La recherche par MESH sera effectuée uniquement dans le champ Descripteur de la base de données. Voici les mèches qui ont été attribuées pour chaque sujet dans cet article. Cet étiquetage me rappelle les hashtags ou mots-clics utilisés dans les réseaux sociaux pour faciliter le repérage. Hashtag LOL! Effectivement, mais nous allons voir que le système est plus élaboré dans PubMed. Voici un autre exemple d'un article scientifique. Celui-ci a été étiqueté avec une dizaine de descripteurs mèches. Je remarque un astérique sur certains mèches. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il indique que ces mèches sont les sujets principaux d'un article, alors que les autres sujets sont secondaires. Cette distinction est faite par les experts lors de leur analyse du contenu des articles. Puis les mots après la barre oblique? Ce sont des qualificatifs utilisés pour préciser quel aspect particulier du sujet est abordé dans l'article. Toute cette analyse de contenu va nous permettre, en retour, d'effectuer une recherche très précise. Combien existe-il de descripteurs mèches? Autour de 30 000. De nouveaux termes sont ajoutés chaque année. Est-ce qu'il existe une version française? Bien sûr, tu peux utiliser l'outil Le Mèche bilingue pour traduire les sujets de ta question de recherche. Utilise le lien Traduction des mèches sur la page d'accueil des Bibliothèques des sciences de la santé. Les mèches sont classés en ordre hiérarchique, du général au spécifique. Imagine un arbre de la connaissance qui contient tous les sujets. Voici par exemple l'arborescence du mèche « pandémie ». Il se trouve dans la catégorie générale des soins de santé, sous les termes généraux santé publique et épidémie. Et voici l'arborescence du mèche « changement climatique ». Cette fois-ci, nous sommes dans la grande catégorie des phénomènes et processus. Il y a aussi des branches principales pour les maladies, les médicaments, l'anatomie, etc. Je remarque que dans le deuxième exemple, il existe deux termes encore plus précis dans la classification, le réchauffement planétaire et la montée du niveau des océans. Justement, je vais t'expliquer la fonction EXPLODE, qui est appliquée par défaut par le moteur de recherche de PubMed. Voici l'arborescence du sujet Canada, qui fait partie de la catégorie des localisations géographiques. Si le Mesh Général Canada est recherché dans PubMed, le moteur de recherche va aussi inclure dans les résultats les articles étiquetés avec les mèches spécifiques se trouvant dans la même arborescence, soit toutes les provinces canadiennes. Si je comprends bien, on conserve la branche du Canada avec toutes ses ramifications qui représentent les provinces, qui sont aussi des descripteurs mèches. Oui, en appliquant l'Explode sur Canada, on pourrait donc avoir des articles qui traitent du Québec ou du Manitoba seulement, en plus de ceux qui concernent le Canada. Bon, si on applique tout ça à mon sujet, je veux savoir quels sont les avantages et les inconvénients de l'apprentissage en ligne pour les étudiants du domaine de la santé. Comment est-ce que je dois procéder? Tu dois d'abord repérer, un à la fois, dans le Mesh Database, les mèches correspondant à chacun de tes sujets. Un lien vers cet outil est disponible sur la page d'accueil de PubMed. OK. Avec le MESH correspondant à l'apprentissage en ligne, ou plutôt online learning, on propose le MESH Education Distance. La description du MESH Education Distance dans le MESH Database comprend une définition du terme, des options de recherche incluant une liste de qualificatifs qui permettent de restreindre le sujet à un aspect particulier, une liste de synonymes qui, lorsque cherchés, se rapportent automatiquement au MESH correspondant, des suggestions de termes apparentés et la les positions du descripteur dans la classification des mèches. À toi maintenant de sélectionner tes options de recherche. Je ne désire pas restreindre un qualificatif en particulier, alors je ne cocherai rien dans cette section. Est-ce que je devrais cocher la case « major topic » pour restreindre au sujet principal? Il n'est pas recommandé d'appliquer « major topic » sur plus d'un mèche dans une recherche. Fais-le pour le sujet qui te semble le plus important dans ta question. Euh, je vais mettre l'accent sur Education Distance, alors. Tu dois maintenant ajouter ta sélection dans le PubMed Search Builder, car nous ne sommes pas encore prêts à lancer la recherche dans PubMed. Remarque comment on a traduit ta sélection. Si on regarde le second sujet de ma question, les étudiants du domaine de la santé, je cherche le mesh correspondant à ce concept dans le Mesh Database. J'obtiens deux propositions de mèches, dont une plus générale et qui conviendrait mieux à ma question. Clique dessus pour voir les détails. Donc, je n'ai pas de qualificatif particulier j'ai déjà appliqué Major Topics sur mon premier sujet, alors je passe ces options. Dans la classification, je remarque que cette mèche contient d'autres termes plus précis, soit les étudiants des différentes disciplines en sciences de la santé. Rappelle-toi du Explode par défaut dans PubMed. Donc, tous ces termes spécifiques seront aussi cherchés, à moins que tu ne coches la case « Do not include mesh terms found below this term in the mesh hierarchy ». Ah oh non, je veux justement inclure les articles qui concernent les étudiants de pharmacie ou de médecine. Je vais laisser ça comme ça. Une fois mon second sujet précisé, j'ajoute ma sélection à la stratégie dans le PubMed Search Builder avec N, bien sûr. Tu peux maintenant lancer la recherche dans PubMed. J'obtiens moins de résultats que pour ma recherche par mots-clés. Je vais limiter aux cinq dernières années. Et tu vas constater que les résultats sont plus pertinents. Note que si tu avais fait une recherche sur un sujet où il y a beaucoup de publications, par exemple sur le cancer, l'ajout d'un qualificatif, comme la prévention ou le traitement médicamenteux, aurait été très utile. Merci pour les explications. Je comprends les avantages d'une recherche par mèche maintenant. Comment je détermine quel type de recherche prioriser, par mots clé ou par descripteur? Il est important de comprendre comment POMED a interprété et amélioré ta requête par mots-clés afin de déterminer si les résultats sont représentatifs. Pour ce faire, clique sur « Advanced sous la boîte de recherche afin d'accéder à l'historique. Sur cette page, on trouve d'abord un formulaire de recherche avancé. Au bas de la page, tu peux consulter ton historique de recherche. On y retrouve ta recherche avec Mesh et aussi la recherche par mots-clés effectuée dans la capsule vidéo précédente. Clique sur la flèche sous Details pour afficher les détails de cette dernière. On constate que l'algorithme de PubMed a essayé d'améliorer ta recherche par mots-clés. Premièrement, des termes ont été ajoutés. Pour le concept d'apprentissage en ligne, le synonyme Distance Education a été inclus. Pour le concept de santé des variantes comme « helpful » et « helpfulness » ont été ajoutées, ce qui ne nous aide pas tellement, et pour le concept étudiant, on a aussi cherché le mot au pluriel. Deuxièmement, POMED a tenté d'améliorer la recherche en reliant chaque mot-clé avec un descripteur mesh. Cette particularité se nomme « Automatic Term Mapping ». Comme la fonction explode est appliquée par défaut, les sujets plus spécifiques sous chaque mesh seront aussi inclus? Tout à fait! Pour vérifier si une recherche par mots-clés est efficace, il faut noter si l'interface a apparié les mots-clés avec les bons descripteurs MESH pour chacun des concepts de la question. Donc, c'est le cas pour l'apprentissage en ligne, qui a été apparié avec le MESH Education Distance. Par contre, je constate que le moteur de recherche a considéré séparément les mots-clés Health et Student, et les les liés avec deux MESH très généraux, et non avec un terme spécifique au concept d'étudiant en santé. Cela implique que plusieurs des résultats de la recherche sont moins pertinents et que tu vas perdre du temps à les trier. La stratégie de recherche par mesh est donc plus efficace dans ce cas-ci. Existe-t-il une façon plus rapide d'améliorer une recherche par mots-clés plutôt que d'utiliser le Mesh Database? Oui! Si tu as identifié un article pertinent, affiche les détails et consulte la section Mesh Terms. Selon les mèches majeures qui ont été assignées à l'article, tu peux essayer d'autres combinaisons de mèches qui te feront ensuite découvrir d'autres articles pertinents. Clique le mèche « Education distance » avec le bouton gauche de la souris, puis clique « Add to search » pour ajouter ce terme à la boîte de recherche. On pourrait maintenant combiner ce sujet avec un concept apparenté, soit l'enseignement de premier cycle en médecine. Je pense que je vais repérer des points de vue différents grâce à cette nouvelle stratégie. En effet, la recherche documentaire est une démarche itérative. On doit adapter notre stratégie selon la documentation disponible pour notre question de recherche. C'est la raison pour laquelle je t'ai montré trois façons de chercher dans PubMed. Merci encore pour vos explications. Ça me sera bien utile pour effectuer mes recherches. Ça m'a fait plaisir! N'hésite pas à consulter le guide PubMed si tu as besoin de plus d'informations.